Tchou! Bonjour à tous, c'est et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous le toujours, cette vidéo est enregistrée le dimanche à 16h en live sur Twitch. Voilà, on discute, on interagit un petit peu ensemble. Ensuite, on la cut, hop là, et on met la vidéo en ligne. Donc ça, maintenant, à partir de cette semaine, il va y en avoir deux par semaine. Une, le mercredi sera des vêtements, et le samedi, ça sera du putaclic. On va commencer léger cette semaine, et puis après, il y aura la fausse, une montre qui ressemble fortement à l'Apple Watch Ultra, une montre qui ressemble un peu fortement à l'Apple Watch 8. Après, on aura du bonnet CP compagnie on aura de la Air Jordan et de la basket Louis Vuitton. Voilà, si ça si ça, c'est pas assez plus technique pour toi, je ne sais pas ce que tu veux. Allez, on commence aujourd'hui par la marque F. J'ai KKS. C'est pas moi qui fais les noms, hein. je suis désolé. Alors autant, euh, avant c'était mieux. Là, parce que là, euh, avec la... moi j'aime bien les cravaches. <rire> Le cuir et les cravaches. Après, est-ce que j'ai besoin du casque pour ce que j'en fais Non. Bon, il <rire> y, de... y a pas mal de choses intéressantes. Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas la... la caméra là. Tac, voilà, <rire> j'avais oublié de mettre la caméra. Donc, bon, après là, ils sont très semeurs. Mais quand on regarde un peu en bas, il y a des trucs plutôt... Euh, alors, attendez, c'est pas mal. Cette doudoune-là, là, attends là pas trop. Cette doudoune-là, personnellement, moi, je la kiffe pas mal. Elle est fait un peu euh, armée, un peu comme ça et tout. J'aime beaucoup, hein. Là, celle-là, avec la petite fourrure, puis petite moumoute, euh, voilà. Et après, en bas, là, on va retrouver, parce que voilà, on a le t-shirt de, de Shadow, non, le pull de Shadow, le pull de Noël de Shadow. Celui-là, avec les vaches, il est terrible. Hein, comme euh, ici, il faut mettre des pulls moches avec les vaches. Très bien. Voilà, donc il y, y a pas mal de bombes aussi. Euh, voilà. Quand on regarde sur le site, il y a pas mal de produits qui sont très sympathiques. Ça, alors, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, ce pull. <rire> Je sais pas, je sais pas si le pull existait avant et c'est un célèbre youtubeur qui l'a repris pour mettre ses couleurs dessus ou si, euh, voilà, ils se sont dit, tiens, il y a un célèbre youtubeur qui l'a et, euh, on va faire le même. Voilà. Si vous avez la ref, mettez-moi dans les commentaires directement. Là, vous mettez là en bas. Sinon, vous mettez dans les commentaires dans, en dessous de la vidéo YouTube si vous regardez ça en replay et je vous dirai tout à l'heure de quel gros youtubeur il s'agit. Oh, on devait connaître. Américain, hein. c'est pas je, <rire> c'est je, non, mais non pas sa marque à lui. Bon, allez, on va regarder un peu les vêtements. Chou, allez, c'est parti Trois produits aujourd'hui de la marque euh, -K -K -S. Voilà. Alors, le premier, euh, si je l'ai mis dans l'ordre, c'était un t-shirt. Il est où, le t-shirt Il est là. Joli petit t-shirt. Il a l'air de bonne qualité, qui n'était pas... Oh, ça y est... oh, les prix, euh, je veux dire, même Aliexpress, les prix, c'est Nawak. Hein. 15 balles. Ah, ouais, je sais. 15 balles. C'est de la balle. Alors, celui-là... Oh, J'avais trouvé ça super... Euh... Il n'est pas trop joli, celui-là. Plenty of fish of the sea. Oh, putain, la taille XL, ils m'ont donné. commandé XL? Waouh ouais, mais c'est un XL, euh... ah ouais, mais j'ai pas commandé ça, moi. j'ai commandé euh, le petit, là. <rire> j'ai commandé, euh... ouais, ouais, ils m'ont donné un XL parce qu'ils savent que sa taille, sa oh, taille super petit, hein. Bon, j'avais commandé L. Donc, ils m'ont envoyé XL. Mais quand je vois le, putain, la vache, je suis pas sûr de rentrer dedans. Hein. Ça, va être, ça va être tendu, hein. Voilà. Bon, il est, euh... il est super beau, hein. Vraiment, euh, ouais super qualité voilà ça sent le avec le comme comme on avait vu un peu dans euh, la semaine dernière avec euh, un petit liseré tout en haut pas mal alors oh, oui il y a même le petit euh, le petit logo en bas sold out oh, j'aime bien j'adore là, là j'aurais mis euh, la marque sold out c'était bien euh, pour mon titre ça peut être sympa et ensuite quand on a de la 100 coton et non pas 100 coton et rapport à la bon laisse tomber ouais, tu les connais les bon revenons euh, distributeur enfin, par contre c'est cousu mais vraiment à l'arrache mais bon voilà, l'idée est là. Il est pas mal. Écoute, euh, moi je pense que je vais l'essayer tout de suite. Tadam oh la vache, ouais, bah dis donc, euh... non, il est beaucoup trop. Euh... Il est beaucoup trop petit, là. C'est insupportable. T'imagines, ils J'ai commandé un L. Ils m'ont envoyé un XL. Mais XL, c'est XL pour un chinois. Oh, il est beaucoup trop.. Oh en le travaillant un peu, euh... c'est quoi qu'elle a fait l'étiquette. 72 80 kg c'est moi ouais, il me fallait fallu prendre xxl alors 80 88 kg ou alors je suis trop musclé mais bon putain, heureusement que j'ai plus de bide hein, sinon euh, c'était foutu hein. bon il est un peu euh... ah, je remettre le micro là il est un peu il est un peu serré mais enfin bon après voilà le, le cœur y est quand on prend un peu sur la fiche produit tac on revient sur la fiche produit donc 16,08 euros 08 bon vous voyez que xl 72 80 kg on est plus près ouais à mon avis d'un mec qui fait 75 kg et non pas 82 kg, mais genre XL ça passe. Hein, voilà. Après euh, il aurait mieux fallu du coup prendre euh, comme je fais 82 kg, en fait j'aurais dû prendre entre 80 et 88 voilà donc c'est un peu de ma faute mais en même temps voilà. Il va rentrer mes bras dedans, tout va bien. Et après euh, 88. Je trouve la qualité très très bien. Je trouve que le, le design est très euh, atypique. Bon, en même temps, ça va. Je pense que en le portant un peu, comme c'est du coton, peut-être en le travaillant un peu, c'est pas mal. Non, il est très très moulant. Pas hein. aussi. Euh, voilà. Après, en, si, si j'arrive encore à perdre peut-être un ou deux kilos, peut-être qu'on peut arriver à faire la blague. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup hein, le logo, le, le travail euh, du tissu. Allez, on attaque par le pantalon, hein, parce que déjà j'avais besoin de petits pantalons comme ça. Alors le pantalon, j'ai pris ma taille 32 normalement. Euh, j'ai pas mal de pantalons, c'est 32 par 32. Voilà, donc euh, comme toujours, euh... qu'est-ce que j'ai vu vidéo où, Pareil, il faisait un essayage et euh... ah c'est euh, ici j'ai, il faisait des essayages pour changer de look et tout. Et pareil, il lui dit mettre le truc autour du cou. Voilà, j'étais content. C'est mon astuce de grand-mère. Alors c'est pas, ou soit c'est parce que j'ai pas l'habitude de mettre des pantalons. Oh la vache Attention, hein, si je rentre là-dedans, mon pote, je peux dire en rentre dans tout. Oh bah dis donc, regarde. Hey. Juste, juste. Hein. À mon avis, euh... c'est jouable. <rire> c'est jouable. J'allais Je... faire ma langue de... de brut. Alors, niveau pantalon. C'est un pantalon euh... cargo. Pantalon cargo de haute qualité pour hommes En coton. Camouflage. Nord jogging. Euh, collection euh, printemps-été 2021. Là, on est pas mal. Donc là, il y a gok and Putain là. gok and Kongs. Voilà. À ne pas comprendre avec donc et Kongs. Bien évidemment. Il euh, n'y a pas d'étiquette particulière. Il est sympa, il est bien... Bon, il n'est pas bien fini, mais il est, il est de bonne qualité. Petite peau-poche ici. Ouais. Petite peau-poche euh, ici, c'est pas mal aussi. Ok. Il a l'air assez long. Euh, voilà. À l'arrière, voyons voir. Si j'ai un petit cul comme ça, c'est beau. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, ça a l'air pas mal. On va... Essayer. Bon, allez, continue. Bon, bah, dis donc, au 32, euh, tout pile. Hein. Il va falloir que Noël, euh, ça va. Si j'ai encore prévu de perdre un petit kilo, ça va passer. Mais sinon, euh, c'est chaud, hein. Dis donc, la vache. Euh... Il est vraiment tout, tout pile. Hein. C'est vraiment 32, 32. Hein. Il est pas mal. Il est pas, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas... pris la ceinture. Ah, ça va, comme il est en coton. En même, temps, en même temps, il a ma taille, je ne pas vouloir dire. Si, si je perds encore... Ah, il y a des petites... Euh, regarde, je sais pas si tu vu, il y avait des, euh, des petits euh, fermetures là en bas et tout. Euh... C'est pas mal, voilà. Bon, bah, 32, la taille, et la taille est super bien. Hein. Franchement, si je perds encore un kilo, euh, la taille est parfaite. En même temps, ils avaient annoncé 32. On va regarder un peu sur le site. Alors quand on regarde sur le site 32, euh, ils annonçaient quoi 32, nananana, 32. On prenait la taille, la forme où j'ai mis 100. Voilà, c'était à peu près 100. Donc j'aurais dû prendre 30, ouais, 32, c'est à peu près la taille que je fais dans les jeans américains. Et ben, il fait il fait pile non il est pile à ma taille hein. en même temps après il ouais, faut que je perde un peu de poids là malheureusement ça c'est pas de sa faute mais euh, si je perds encore un kilo ça va il est pas très non il est, il est bien Après, faut pas que je mange plus que ça euh, voilà vous me direz un peu en commentaire le prix 20... 22 euros 22 23 euros franchement euh, moi je trouve que c'est un bon prix après vous me direz en commentaire ce que ça vaut chez vous et tout mais alors c'est du coton certes je le trouve très confortable tout pile, euh, à ma taille. Si vous, comme moi, vous avez des pantalons un peu américains, c'est 32. Souvent, c'est 32 par 34 pour avoir un truc un peu, un peu baggy et tout. Bon, il est pas très, très large, mais il est pas mal. Est-ce que ça mériterait une petite taille de plus avec Noël? Euh, ouais. Mais bon, vous avez quand même bien, bien, bien perdu, bien perdu le poids. Donc, en théorie, on devrait être euh, pas mal. Tchou Allez, c'est parti pour le troisième produit. Euh, tu en as pour environ 35, 40 euros. Ouais, ouais. Donc, c'est un bon prix. Hein. Merci. Merci beaucoup. J'ai pris un petit short pour la maison. Shangdong. Tiens, donc. Shangdong. Bon, Shangdong, un petit short. 10 balles. Là, au moins, voilà. Ça ne te fera pas un deuxième trou de revolver. Un petit bruit de. Ah, C'est les popoches. Ah, il y a une espèce de petite. La finition est bleu blanc, rouge et tout. Je ne suis pas vraiment sûr que ça fait exprès. Euh, rouge, blanc, bleu. Euh, short de marque de qualité pour hommes. Nouveau short euh, décontracté. C'est tout, moi. Petite fermeture ici. Bon, c'est du plastoc. Après, encore une fois, voilà. Petite fermeture. Bien. Ici, on reprend. Ouh, dis donc, oh, bah, heureusement qu'il est élastique. Hein. Sinon, euh, je te dis. Alors là, là, là, là, là, du coup, tu vois il en manque un peu. Hein, on est d'accord. Mais bon, il est quand même vachement élastique. Donc, on peut quand même aller de là. Tu vois, regarde. À là. En théorie, il ne devrait pas trop me, me serrer les houilles. À l'arrière. Oh, petite peau poche. Pas mal. Petite, euh, ma petite poche avec la fermeture éclair. Franchement, pour 10 balles, euh, ça va. C'est pas, pas mal. C'est de la. Pour 10 balles. Je ne vais pas dire que c'est de la balle. Mais euh, ça va mériter un essayage. Bon, allez, c'est parti pour, euh, pour l'essayage et tout. Alors j'ai pris L, mais je ne sais pas pourquoi euh, de 45 à 55 kilos, ils ont fumé. Eux. Ça va. Ça va, ça va. Après, c'est pas.. Il est un peu. Pour la maison, ça va aller. Pour sortir, euh, il est un peu moulebit quand même, hein. Ou alors, encore une fois, si je perds mon kilo, qui me manque. Mais j'avais bien regardé les tailles, pourtant, euh, pas mal. Enfin, un gros boule, hein, dis donc. Oh, la vache. Ouais, ouais, non, ça va. Il est assez... Euh, pour la maison, ça va aller. Mais il est très euh, très bonne qualité. Et 10 balles. Voilà. Pour 10 balles, regarde un peu 45-55 kg. C'est pas ça du tout. Dit, il si je faisais 80 kg. J'aurais dû prendre quoi XXL Non, c'était il n'est pas très loin de ma taille. Hein. Euh, si on prend 55-67 euh, kg, on n'était pas très très loin de ma taille. Il a un poil, euh, on a un poil, il a un poil juste. La hein. semaine dernière, on était un poil euh, juste trop. Et le t-shirt, bah regarde en même temps. Une fois que je l'ai maintenant que je l'ai bien porté, que j'ai transpiré dedans. Euh, il s'est adapté à la taille de... Mais j'ai pris un kilo, c'est flagrant. Putain, je le vois dans le dans le retour caméra là. Tchou allez, si on fait un petit bilan de ces euh, trois produits. Bon, le t-shirt, très bonne qualité, hein. 100% coton et tout. Euh, voilà. Après, euh, les tailles sont euh, véridiques. Hein. Ne prenez pas XL comme moi, 72-80 kg Si vous êtes plutôt proche des 80-82, hein mais j'ai sport de redescendre à 80. Mais en même temps, allez, je le porte depuis un petit moment et ça va. Euh, je transpire pas dedans la qualité est bien il est un peu moulant et tout encore une fois mais si je si je peux arriver à tomber dans les 80 kg voilà, ça sera plus adapté je le trouve très sympathique j'aime beaucoup le logo avec le poisson et tout dessus après ça c'est goûts et les couleurs euh, moi c'est celui qui me plaisait bien après bon, à de la prendre en saumon et tout, déjà c'est pas un saumon mais après, c'est vous qui me direz le pantalon euh, tout pile aussi. Hein, dis donc, euh, encore une fois, là j'ai été autant la, la semaine dernière, j'ai été trop généreux dans les tailles. Autant le pantalon 23,10 euros et je trouve super pas cher le pantalon. Hein, vous me direz ce que vous en pensez l'appareil euh, tout pile, hein, tout pile la taille euh, 32 normalement. Là j'ai pris 32, ça aurait mérité un 34, mais on le voit avec les deux pantalons de la semaine dernière que je porte d'ailleurs les deux shorts, ben ouais, il y a la ceinture, on voit qu'il y a vraiment de la marche quoi. Donc si c'est dans l'optique de ya noël tu vas prendre du poids, prendre une taille au-dessus, ou c'est comme moi où tu dis voilà, euh, je travaille fort, j'ai l'Apple Watch maintenant, je vais demain, je vais courir et tout, je peux redescendre à 80 kg normalement sans trop de problème, je devrais être bien dans le pantalon, bien dans le t-shirt et tout, c'est pas mal. Voilà. Et le petit short mould bit là, euh, bon bah voilà, 45-50 là ça correspond à rien, je pensais que j'ai vu les tailles. Ah, c'est ah, c'est ça que j'avais pris regarde 100l 48 100 cm donc 100 cm j'avais pris L, donc là c'était bien 100 cm ah, ah, c'était bon c'est pas 45 45 je sais pas pourquoi ils ont mis ça j'ai bien pris ça j'ai pris mon truc de 100 cm ok et j'avais donc je me suis dit c'est L, alors qu'un petit xl aurait pas été euh, dérangeant là parce que il est quand même relativement euh, serré donc là il vaut mieux prendre peut-être un petit peu au dessus Hein, pour être tranquille, moi c'est 100 normalement, mais là euh, voilà, un petit 102 aurait pas fait de mal. Vous me direz quel est votre produit préféré. Moi personnellement, en numéro 1, je mettrais le t-shirt 100% coton et tout pour qu'un pour 16 balles. Je trouve qu'il est vraiment bien. J'aime bien le logo, j'aime bien. Il, est assez, euh, il a un design assez particulier et tout. Après, euh, voilà, ne le prenez peut-être pas trop trop moulant non plus, sauf si vous avez des muscles. Et en deuxième, c'est le pantalon qui me plaît beaucoup, très très classe, 100% coton et tout, euh, pile en plus à ma taille, voilà, plus qu'à perdre le kilo qui manque, et il est vachement pas cher, à 23,10€, et en troisième, je mettrai le short, que qui était à la base un short que j'ai acheté pour rester à la maison, donc en même temps, euh, voilà, il ira très bien, il est très euh, classe pour rester à la maison, puisqu'il vaut que 11 balles, en plus voilà donc euh, c'est plutôt pas donc 1 2 3 dans l'ordre <rire> c'était exactement ça voilà tu mets un commentaire le produit qui te plaît le plus moi je vais discuter un peu avec ceux qui sont là pendant le live et ensuite on va faire uniquement un deuxième enregistrement comme ça vous en aurez un samedi et samedi pour vous ça sera la marque inflation oui j'ai trouvé que le nom euh, me plaisait beaucoup après à voir euh, si ça tient le coup ou pas